Chaque heure sont des impacts dans ma vie qui me font réfléchir Je reste figé, tout autour de moi c'est mouvementé, je me sens bloqué puis j'efface ma stupidité comme mon sourire. Oh, pas besoin de t'enflammer, même si dans ta tête c'est instantané. Plus rien ne me fait rire, plus rien ne me suffit. Trop d'esprits qui sont reliés font que je me détruis, font que je soupire. Pas dans vie particulière, dans ma marchandise, j'ai que des humeurs à t'offrir. devilish j'ai un impact dans la gorge, j'ai un impact dans la gorge. Ouais. J'ai une image, ils veulent tous me fondre mort, mais peu importe. J'ai fait un pacte avec Devliss, c'est qui est gore ouais. C'est qu'on est dans le décor, j'accorde mes ancêtres dans mes pensées Pour te la mettre sans te contourner, ouais. sans te confronter Je veux juste t'effacer, ouais. t'oublier, ouais. pacte du passé Devliss, hey Ouais puis de haine et de tristesse Vivre me plaît guère mais j'ai que ça à faire Goûter à la misère, plonger dans la galère Je tourne, je tourne en tombé par terre Cœur qui s'envole, mon vivant qui fonctionne ouais, Tête qui s'effondre, ma conscience est tombée dans l'ombre ouais, y a rien de plus sombre de s'imaginer dans un trou noir Dévasté par ses propres pensées Je pense qu'il faut vraiment y penser Pour être pas mal troublé ouais, par son passé ouais, Le rêve de m'enfermer, m'examine et voir si je suis un taré ouais, Voir si je suis un taré Tape, tape le système, c'est lui qui produit la merde Ça tape le système, de ressentir cette haine ouais. Ça plante ma graine, ça m'a trop agacé ouais. Je l'ai nommé, un du passé Des blessés Des trucs de l'intérieur Je dois trouver mes ficelles pour me reconstruire Dur à vivre, j'essaie de trouver un nouveau chemin Un chemin qui me redonne la voie que je veux avoir Que je veux avoir du passé, hey. L'horloge est déréglée, hey. Je suis venu le réparer, hey. Car on est soudé, hey. hey. Toi impact du passé, ouais. Dans le cœur tu fais exploser, ouais. Je saurais me stopper, ouais. Je saurais comment avancer, hey. J'ai des idées dans le ouais. Dans la tête je plane, hey. J'ai pas mes idées en place, hey. Les marches de mon piano, hey. je montrais très haut, hey. je continue à gravir des niveaux, hey. je montrais dans le vaisseau hey. Dans le passé j'ai cherché à m'évader, ouais. maintenant je me suis relevé, ouais. un Impact du passé, hey. j'ai cherché à t'oublier ouais. Tu t'es effacé, ouais. dans ma tête ça s'est bouclé, je cherche toujours à te renfermer